Eh hey Jamy, tu fais de la télé toi Bah non et toi Bah non, tu sais ce que c'est que la télé Bah non et toi Bah non Oh Oui, qu'est-ce qu'on va devenir Bah DPD Oh bah super Ouais Allez Marcel, enchaîne <tousse> Regarde, Jamy T'as vu les mains, ma ma C'est bon là Tu me reçois bien ah, ah, ah non, c'est mauvais, hein bah, je sais pas, moi, bouge les antennes, je pas mal hein. Bah, j'essaie mais c'est pas mieux Eh bah, dis donc, euh, vive la télévision numérique, hein Ah bon Ça va changer quelque chose Bah, tu rigoles Bah, oui, c'est... L'interactivité, Jamy mis... L'interactivité. Oh, oh, oh, oh c'est pas bientôt fini, me taper sur oh. la tête Eh, hein. hey, oh, eh hey, Qu'est-ce que tu fais, là Bah, camion Non Tu me reposes tout de suite sur l'établi, Oh sens. Hey, hey. La télé, ça tourne la tête. Hein. Bon bah alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire du numérique Ils sont diffusés sous forme logique. Qui est-ce qui fait le tri à l'arrivée euh, euh, Le. Je comprends bien, Jamie, mais viens voir de quoi est composée une image vidéo. Approche, regarde à la loupe. On fait ça passe-partout. Ah. Quel méchant, hein, qu'il est méchant. C'est fou, fou. Pas de panique, quand on compare les signaux correspondant à ces images, eh bien on s'aperçoit que seul ce, petit morceau ce petit, ce morceau, petit morceau, ce petit morceau, que des petits morceaux, ce petit morceau, ce petit morceau, oui, entrez Salut Fred Oh. oh là là, toutes les télés, génial! Ouais, on a gagné! Et hey Jamie, tu vas pas me croire! Pour notre chaîne numérique, j'ai trouvé des supers animateurs! Drucker, Okrent, Le Perse, De La Rue! Tiens, regarde, j'ai fait le casting! Regarde! Bah! C'est pour Michel Drucker! Bah, j'ai jamais dit ça, c'est Jamie Drucker! Ouais! Et elle! C'est pour Christine Okrent! C'est Ber et Bert! Tu la connais pas? Et lui! Tu vas peut-être me faire croire que c'est Julien Le Pers. Patrick Le Pers. Alors On n'attend pas Patrick